Bonjour à tous, nous sommes le 30 décembre 2020, on est euh, presque à la fin de cette année 2020 qui a été quand même euh, euh, une année de turbulence parce que dans le fond on a eu euh, en mars le crash de, de bon on dit c'est relié au coronavirus, c'est pas relié, c'est arrivé après qu'on commence à prendre panique au niveau du coronavirus, mais dans le fond comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, on avait quand même des soubresauts qui nous avaient, euh, sous de la FED en 2019 qui nous avaient euh, un peu préparé à la situation, euh, mais euh, j'ai mis un article ici, je l'ai euh, trouvé sur, euh, euh, euh, je me souviens pas quel endroit, attendez une minute, je vais vous dire ça, ça ne sera pas long, c'est un bon article sur News Max. et euh, c'est un article qui nous dit, euh, en ce qui concerne les marchés financiers en 2020, euh, la question la plus fréquente posée était de savoir pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a connu une telle euphorie dans les titres technologiques C'est sûr que, comme vous le savez, sur le Standard Poor, euh, pas sur le Standard Poor, sur, oui, Standard Poor, euh, surtout, on a eu quelques titres euh, qui euh, ont fait en sorte que le Standard Poor a décollé d'une manière euh, folle là, cette année, après ce creux historique, euh, pas historique, là, c'est pas un creux, mais on a atteint des nouveaux historiques et on est encore en pleine euphorie en ce moment, et, et euh, l'article la, parle de ça, pourquoi est-ce que ça a explosé euh, Ben c'est pas compliqué. Euh, la réponse est la Fed, l'argent, euh, la monnaie euh, euh, artificiellement créée à partir de rien, du néant qui a été injecté dans le système. Et euh, lorsqu'on regarde le graphique de la hausse du marché et le graphique de l'argent qui a été créé à partir de rien, ben, c'est absolument facile à repérer et surtout la vélocité de la monnaie qui aurait été complètement sa croissance et donc on se retrouve avec une situation euh, euh, 2021 en tout cas les, les premiers euh, euh, pas de 2021 on a l'or et l'argent qui ont vraiment reviré et on voit que surtout l'argent euh, elle c'est d'une manière assez euh, claire, on va aller voir ça tout à l'heure mais euh, l'article parle en gros euh, ben, des marchés financiers et euh, pourquoi est-ce que ces fameux marchés financiers ont, ont changé de cap très, très, très rapidement et euh, surtout d'une manière assez agressive. Tout simplement, euh, ben c'est ça, ça se trouve être les... Euh, euh, ben, dans le fond, je vais voulais quelques petits bouts de l'article, mais c'est la Fed, l'intervention de la Fed, de la fausse monnaie dans le système, et on le voit aussi avec la baisse du dollar américain qu'on va aller voir tout à l'heure. Pourquoi au milieu d'une pandémie mondiale qui a tué quelques 1,7 millions, en passant, c'est pas euh, la pandémie, euh, ben, le, la grippe espagnole, où euh, on était 2 milliards de personnes, un petit peu moins que 2 milliards sur la planète, je crois, et euh, ça a tué 50 millions de personnes. Donc, on on n'est vraiment pas là. Donc, euh, dans le monde à plonger l'économie, dans la pire crise depuis la Grande Dépression, les marchés boursiers ont-ils ont organisé un rebond historique pour atteindre de nouveaux sommets et se déconnecter complètement de la réalité? Euh, ce n'était pas seulement les actions, car tout ce qui portait un semblant de risque, les obligations les, euh, indésirables, les, les « junk bonds » qu'on appelle euh, le bitcoin, euh, ont connu un rallye alors oui, jusqu'en en août, euh, mais là, on a eu comme une consolidation. Eh bien, dans le fond, l'article nous parle que vous direz ça sur le site, là, que dans le fond, ça se trouve être vraiment en rapport directement avec l'injection monétaire de la Fed, euh, qui a été euh, sans aucune mesure, euh, euh, euh, ça a dépassé tout entendement possible, et on est arrivé avec euh, ces euphories-là, donc euh, on peut aller voir rapidement, euh, avant de passer au graphique, euh, justement ce que c'est euh, euh, sur le site Bourse Technique, comme je vous dis, j'ai mis les... Euh, euh, euh, les données quelques données économiques, euh, et éventuellement, j'en en, en mettre d'autres. On sait très, très bien qu'est-ce que la crise a produit. Euh, c'est sûr qu'il y aurait plusieurs données économiques qu'on pourrait aller voir, mais c'est surtout les les stocks de monnaie que je voudrais aller voir, M2, qui se trouve à être euh, M1 plus un paquet de, je expliqué t'expliquer ici, là, actifs, euh, par les ménages, euh, plus les dépôts d'épargne, en tout cas c'est tout expliqué, euh, M2 a connu une hausse à partir de mars, on le voit très très bien, et ça se poursuit, là. faut pas penser que l'argent a cessé d'être injecté dans le système, et encore plus surprenant c'est le fameux M1, j'ai mis un autre article sur mon site, qui se trouve être la monnaie plus euh, des, des individus, les dépôts, euh, placements euh, à terme, ou les dépôts dans les caisses, là euh, dans, dans les caisses, dans les banques, là. Euh, bon, ben c'est des dépôts qui sont plus euh, liquides. Là. Eh bien, oui, on a connu une forte poussée depuis février, mars, euh, vraiment, vraiment exponentielle, mais euh, c'est ce qui me, me me fait remarquer de quoi, là, qui, qui est pas normal sur ce graphique-là, c'est que les derniers temps, là, vraiment la dernière semaine, les deux, trois dernières semaines, on a un pic là, euh, extraordinaire sur la masse monétaire. Et j'ai mis un article sur... Euh, mon site, je ne sais pas si c'est Bourse Technique, on va aller voir ça, ça c'est très très important de constater ce fameux pic là, euh, parce que euh, sur, euh, euh, pourquoi, ah c'est ça ici, c'est pourquoi M1 Money Supply Cash a changé, et c'est une théorie qui est apportée par euh, l'article, la, euh, vous pouvez aller lire ça. Euh, lui, il dit que ça peut être à cause que plusieurs ont retiré leur argent avant la fin de l'année 2020. Il euh, y en a qui disent que c'est la crainte que Biden soit arrive au pouvoir et euh, que lui a dit qu'il taxerait les riches. Donc, plusieurs fortunes qui ont retiré le B et mis ça en sécurité avec euh, ben, l'argent plus liquide. Euh, peu importe, euh, c'est... <rire> C'est que ça se conclut en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Et le dernier petit graphique avant de passer à, à nos graphiques principaux, euh, c'est la fameuse vélocité de la monnaie. Je vous en ai parlé presque toute l'année. La vélocité de la monnaie a monté un petit peu, mais on est encore dans des euh, des creux historiques depuis... Euh, à peu près 95, bon, on avait eu une montée, là, 85 et jusqu'ici, le, dans les années 98, 99, 2000, lorsque le dollar a commencé à s'écrouler, et là, maintenant, on est vraiment à des creux historiques, on a eu un petit rebond, mais quand même, on se trouve vraiment dans une situation qui est euh, pas normale au niveau de la vélocité de la monnaie, et ça, ça démontre euh, que, dans le fond, l'argent est, est littéralement stocké euh, dans des individus, dans des actions, dans le marché boursier, dans les bons du trésor, dans l'argent est stocké, l'argent ne roule plus dans l'économie réelle et ça, une des raisons, c'est très très bien, c'est à cause du confinement, mais c'est plus que ça. C'est que dans le fond, cet argent-là qui, qui, qui a été massivement injecté dans le marché euh, a été injecté non seulement dans, on dit, les produits de consommation, mais dans... Euh, les actifs, les actifs, euh, on achète des actions, des bons du de trésor, on achète peu importe quoi, on les laisse euh, stocker dans les actifs, dans cet actif, ces actifs-là, l'argent. Donc, c'est la raison pour laquelle l'argent ne circule plus dans les systèmes à cause des confinements, à cause des gouvernements, mais plus que ça, l'argent ne circule plus dans les systèmes euh, parce que, dans le fond, on craint l'avenir. Et euh, je vous rappelle encore ce que Biden avait dit, euh, l'hiver va être sombre, euh, Christian Freeland a dit également que l'hiver sera sombre. Donc, euh, on est dans ce, cette situation-là et ce qu'on va aller voir euh, pour terminer, tout simplement, c'est euh, aller voir nos graphiques. Euh, peut-être même en faire une petite revue de ben, de l'année parce qu'on finit, c'est probablement ma dernière vidéo. Euh, Standard Poor euh, on a eu une montée euh, euh, mais qui est pas euh, excessive et euh, moi, je ne sais pas ce qui va arriver, dans le fond. Je sais qu'au commencement de l'année, euh, le mois de janvier, habituellement, c'est le mois qui détermine le reste de l'année. Euh, janvier, février, mars, c'est surtout janvier. Si janvier est fort, euh, généralement, euh, le reste de l'année est fort. Euh, Robert Kiyosaki, euh, je ne veux pas être négatif ou positif, je constate les marchés et comme je vous dis, moi je dis que l'endroit qu'on doit être, c'est l'or et l'argent, euh, les matières premières, surtout au commencement de 2021. Mais Robert Robert Kiyosaki, dans une entrevue avec Kiko News, parle euh, qu'aux États-Unis, ça va brosser euh, pas mal. Là, ben, après, euh, le 6 janvier, c'est... En tout cas, on va voir là, ce qui va arriver le 6 janvier, mais après aussi. Là. Donc, il va y avoir beaucoup de turbulences sur les marchés, et euh, dans son entrevue, parle justement de cette situation euh, américaine où euh, euh, les démocrates et les républicains, je parle de ceux qui ont voté, euh, ne s'entendent tout à fait pas sur le déroulement de, de ce qui est arrivé, euh, la probablement la fraude électorale. Bon, peut-être en, enlèveront ma vidéo si j'ai parlé de fraude électorale sur YouTube. Mais euh, oui, il y a eu une fraude. Est-ce que c'était assez pour renverser... En tout cas, on verra tout ça, C'est pas là-dessus que je veux m'attarder, mais de euh, toute façon, euh, Robert Kiyosaki, que vous connaissez certainement, tire des conclusions que ça peut être un hiver assez désastreux euh, aux États-Unis et euh, c'est assez important comme conséquence parce que dans le fond, si l'hiver est désastreux, euh, les marchés détestent l'instabilité et s'il y a beaucoup d'instabilité, eh bien, on va voir la conclusion qui va être, qui sera pas rose. Donc, euh, c'est pour ça que l'or, euh, d'après moi, va continuer à monter, surtout au commencement de l'année. Euh, l'argent aussi, l'argent va monter, les autres matières premières aussi. Donc, euh, c'est ça, on va aller voir, euh, on va agrandir ça. Euh, bon, c'est Stanley Lenport, on est dans, encore dans le grand mégaphone, qui n'a pas trouvé encore sa conclusion. Euh, J'ai vu un autre auteur euh, hier, aujourd'hui, peut-être ce matin, euh, qui parlait que la conclusion du grand mégaphone, ça va être une descente euh, assez terrible. Euh, je ne sais pas, c'est ça, quand, quand on fait de l'analyse technique ou euh, de l'analyse de tendance, il faut jamais euh, présupposer quoi que ce soit, parce que euh, moi-même, <rire> j'ai cru ici que la Fed euh, euh, lorsqu'on a eu le grand cru, que c'était fini pour un bout, mais j'ai été surpris qu'on a connu de nouveaux sommets donc la tendance a toujours raison les marchés ont toujours raison, et il faut s'ajuster rapidement tout, euh, toujours à la, la, au marché, c'est eux qui dominent c'est le marché qui a raison, donc euh, l'or, euh, bon d'après moi, regardez euh, je, sur mon, mon petit euh, euh, comme je vous ai dit, j'ai travaillé sur un système de trading et je fais en 2021, je veux beaucoup de faire du swing trading, euh, j'ai des actions qui vont demeurer plus longtemps, mais du swing trading, surtout avec les, euh, les matières premières, euh, donc je me suis fait un petit système, tout simplement des achats, ventes, achats, ventes et là, euh, selon mon système euh, ici, j'aurais un signal d'achat. Euh, le, le Maslope me donne toujours un avance, une longueur d'avance. Euh, RSI, on a commencé par le haut et ici lorsque j'arrive avec mon trix tri ajusté avec un petit signal ici, j'ai un signal d'achat sur l'or. Donc euh, avec la moyenne mobile le 200, donc euh, d'après moi c'est la bonne fois mais on va voir et au niveau de l'argent, ben là on a eu le signal d'achat ici. Très très bien, euh, clairement. Euh, mon système me dit euh, qu'on est en achat. Donc, euh, non, le système, mon système, euh, en tout cas, j'essaye d'être très, très mécanique, surtout pour 2020. Là. Euh, 21, excusez. Euh, à acheter, acheter lorsque mes signaux sont clairs et vendre lorsque mes signaux sont clairs, autant sur le marché, mais surtout sur des actions. Et le fameux dollar américain. Euh, C'est clair et net que, comme je vous ai dit, je vise 88. Mais euh, on pourrait avoir une dégringolade, peut-être un petit support ici, mais après... On pourrait peut-être avoir une dégringolade plus importante, peu importe, euh, à long terme, euh, on est en vente, là, le signal de vente ici, et euh, tout, tout est à la baisse, ça c'est sous mon zéro, donc euh, mon système me dit que non, euh, dollar américain à la baisse, euh, jusqu'où est-ce que ça va se rendre, je ne sais pas, mais c'est à la baisse. Euh, on va aller voir XAU qui se trouve être les minières d'or et d'argent, un beau petit signal d'achat. Euh, selon mon système on, on, on est en achat maintenant donc euh, euh, on se trouve à être vraiment dans le début de cette course probablement, on va suivre ça, on va voir c'est pas moi qui dessine, mais ça me semble être vraiment ça donc euh, c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des positions plus agressives là. Euh, le bitcoin, euh, ben là, on avait eu, comme je vous dis lorsqu'on avait cassé ça, on avait eu un signal d'achat Petite montée, un retournement, mais là, on est, non, on est en achat encore. Mais comme je vous dis, le Bitcoin, c'est très volatile et moi, j'investis pas dans les crypto-devises. Surtout, euh, euh, je sais qu'il y a seulement un petit nombre d'intervenants qui peuvent faire changer le marché d'une manière assez importante. Donc, euh, je n'achète pas. Euh, oui, peut-être que je voulais vous montrer avant de terminer. Là, on va aller voir quelques positions euh, qui semblent précaires au niveau des technologies. Euh, regardez, selon, euh, je, je vois ici qu'on a un signal de vente au niveau de Facebook. Euh, je ne peux pas dire qu que ça continuera pas. Mon moyenne mobile 200 est en montée, tout ça, mais on est quand même dans un, une situation un peu précaire. Il euh, n'y a pas encore de système de vente clair, clair mais euh, comme je disais sur Facebook, ça peut être à très, très court terme. Là, euh, on peut avoir un revirement encore. Là, mais euh, de toute façon, les technologies euh, ont tellement monté que j'aimerais mieux pas euh, prendre de chance. Non, Au niveau du Nasdaq, c'est encore en montée. Euh, euh, Netflix euh, en montée encore. Euh, Google, euh, là on parle sur le court terme, là, mais sur le long terme encore, c'est en montée. Il euh, y a une action que je voulais vous euh, montrer qui, quand même, euh, a été assez précaire, c'est Alibaba. Alibaba, là, on a eu un gros creux ici. Là, euh, euh, je vous dis pas que ça va continuer à descendre, mais on a eu vraiment une vente euh, assez massive qui a fait euh, creuser le titre de même. Sur le long terme, peut-être qu'on va, euh, en traçant une ligne de tendance, on va faire ça rapidement. Panneau de dessin comme ça. Mais... Euh, de toute façon, je n'achèterai pas Alibaba, mais dans le fond, euh, on se trouve à être. Euh, on n'a pas même pas encore touché la, la baisse ici. Donc, euh, Alibaba sans. je vous dis pas qu'il change de tendance, mais il y a de la faiblesse dans, dans Alibaba. Euh, bon, c'est ça, puis on va terminer avec euh, l'économie rapidement, très, très rapidement. On est rendu, ouais, c'est ça. Fait que l'économie, je voulais vous montrer, j'ai réorganisé mes affaires un peu, là. Euh, Peut-être aller voir euh, les. Euh, ben, le produit intérieur brut, d'un, là. Parce que j'ai réorganisé ça pour euh, euh, PIB. Ouais, c'est ça, on va regarder ça rapidement avec une petite ligne comme ça. Le PIB dans le fond est en train de parce que le, le pourcentage du produit intérieur brut c'est sûr euh, lui euh, est, euh, est vraiment plus haut là là un, un petit décrochage là parce que dans le fond le produit intérieur brut euh, ça c'est la dette excusez c'est la dette au produit intérieur brut euh, c'est sûr que la dette a tellement monté le produit intérieur, intérieur brut euh, n'a pas montré n'a pas monté mais commence à reprendre de la vigueur et selon quel, certains graphiques que je vous ai montré vu qu'il va y avoir beaucoup de dollars encore arrivé, ben, on va continuer artificiellement à faire grimper le produit intérieur brut. Et je voulais vous montrer, euh, ça, ça se trouve être l'index manufacturier. On a repris de la force, mais, euh, c'est euh, tout ça. C'est. Oui, c'est ça, je pense. Euh, ben, il y, y a certains. Les indicateurs techniques, là, euh, euh, veut dire techniques sur euh, l'économie qui me font croire qu'on va euh, quand même euh, monter, que l'économie va reprendre de la vigueur malgré qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, souffrent en ce moment. Et euh, regardez ça, ça se trouve être euh, des nouvelles ordres, là. Euh, capital euh, euh, ça exclut euh, l'aviation, aircraft, là, les manufacturiers. On a eu une cassure ici et on, on, on sommet de tous les temps. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Là. Donc, euh, ça montre que ça roule. Les industries roulent. Je vous dis pas que c'est toutes les industries dans tous les secteurs, mais euh, ça roule. Euh, donc euh, c'est ça. Permis, permis, on est. Euh, C'est sûr qu'au niveau des <rire> les permis de construire, aussi aux États-Unis, qu'on parle toujours, là on a eu une, un rebond dû au fait que beaucoup de personnes quittent les villes pour aller. Euh, vers euh, les, euh, les, états, les les États les États plus du centre là, euh, à cause des troubles qu'on a dans les villes. Et c'est le même phénomène qui se produit ici et un peu partout sur la planète. Les personnes quittent les villes et euh, vont euh, s'éloigner pour aller euh, travailler euh, à, dans leur demeure ou dans des plus petites villes. Donc, euh, 2000, euh, 2020 est vraiment à, à surveiller. Euh, euh, Nouveau de, comme je vous ai dit, euh, futur... Au niveau de, bon, on termine avec ça, l'or, comme je vous dis, peut-être signal d'achat. Argent, on a cassé ici à la hausse. Euh, ça, ça se trouve être le palladium. Palladium, on avait eu une grosse course, mais euh, la platine, platine, on a cassé vraiment ici. Euh, sur le long terme, on a dépassé l'ancien sommet. Euh, nickel, nickel, regardez, c'est vraiment beau. Le cuivre. Le cuivre, ça c'est au, en tout cas le cuivre c'est, euh, je pense que c'est pas la livre, ça en tout cas peu importe. Le zinc c'est la même chose, on est en montée. Donc euh, oui, on euh, l'année les, les, se termine, euh, euh, mais les matières matière premières euh, sont à surveiller. Le dollar lui va poursuivre une course euh, à la baisse, donc ce qui va faire en sorte que ça va être positif pour l'or, l'argent et les matières premières.